Bonjour, je suis Régis Samon, chef d'entreprise, coach et formateur marketing spécialiste des PME en difficulté de vente. Donc là, nous sommes dans la section développement personnel de mon blog, euh, dans lequel j'ai l'habitude de partager avec vous les lois divines pour prospérer. Donc Aujourd'hui, je voudrais parler des déceptions spirituelles euh, qu'on vit lorsqu'on a fait une demande, on a fait une prière de demande de biens matériels à Dieu et qu'on n'a pas eu une réponse favorable. C'est peut-être une simple demande. On va dire, ça peut être, ça peut être une demande simple. Hein. On, a, on, a, on, a, on a besoin d'argent pour se soigner. On demande à Dieu cet argent-là, et on prie pour cela, on fait des jeûnes, on fait de la prière, on fléchit les genoux, et puis on ne reçoit pas cet argent. Donc, généralement, on est frustré. Et notre foi en Dieu prend un coup. Moi-même, j'ai beaucoup, j'ai vraiment beaucoup souffert, de, de ça, parce que étant pieux, hein, beaucoup religieux, j'arrivais pas à comprendre comment ce Dieu si puissant ne pouvait pas décater vraiment une petite situation financière. C'est quoi pour Dieu Juste un million de francs CFA, tu es un peu en galère, tu as des difficultés, tu dois payer la scolarité de tes enfants, tu dois te soigner, tu, tu, tu dois faire participer à une œuvre, une œuvre sociale et tu n'as pas d'argent, tu fais ta prière et, et rien ne se passe. Donc ma foi a beaucoup souffert de ça jusqu'à ce que. Euh, je comprenne une chose, je comprenne comment Dieu pourvoit aux besoins matériels dans les circonstances difficiles. Parce que c'est une fois qu'on comprend ça, que ça nous permet de ne pas attendre l'intervention divine dans des circonstances où Dieu ne va pas intervenir. C'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est que Dieu a créé l'univers et il a mis en place des lois pour la gouverner. Donc, chaque système est bon et il est bien à sa place afin de contribuer à nourrir l'homme et puis à pouvoir à tous ses besoins. Donc, à l'instar de toutes les autres créatures et l'homme n'en fait, en fait pas exception, Dieu a doté, chacun et l'autre être humain, il a doté de l'intelligence, des capacités physiques, mentales, spirituelles pour pouvoir combler ses besoins. Donc, dès la création, on est né avec ces capacités-là pour pouvoir combler nos besoins. Donc, il faut savoir que quand vous avez des moments de galère financière, ce n'est pas Dieu qui a changé ses lois. Puisque les, les capacités, il vous a donné, déjà donné à la, à, la, à la naissance. Donc, vous êtes capable de pouvoir combler vos, vos besoins financiers. Donc, Dieu n'intervient pas, c'est ce qui fait que Dieu n'intervient pas souvent dans les demandes de prières de biens matériels. Voilà. Le seul moment où Dieu intervient, c'est lorsque les lois naturelles ne permettent pas de tirer notre subsistance. C'est-à-dire les lois naturelles que Dieu lui-même a fixées. Quand ça ne permet pas à l'homme de pouvoir tirer sa subsistance, là il intervient. C'est ce qu'on appelle le désert. Le désert, ce n'est pas forcément le désert qu'on voit. Le désert représente les endroits où les lois naturelles pour produire des, des, les, biens, les biens matériels que, que nous recherchons ne fonctionnent pas. Je n'ai pas dit les lois humaines, économiques. J'ai dit bien les lois naturelles. Par exemple, les lois naturelles divines, une loi naturelle divine, c'est par exemple la loi du sémer et du récolter. En principe, dans un environnement normal, naturel, normal, si vous semez une graine, vous devez récolter les fruits de cette graine. Le soleil va agir, l'air va agir, la pluie va continuer à tomber et ça va produire de la, des, des, des fruits. C'est ce que j'appelle une loi naturelle économique divine. C'est donc quand ces lois-là ne fonctionnent pas momentanément que Dieu peut intervenir pour vous aider matériellement. Là, il va répondre à votre prière de demande matérielle. Pas en dehors de ça. C'est ce qui fait que les gens prient et puis ils ne reçoivent pas ce qu'ils demandent sur le plan financier. Mais vous ne pouvez pas recevoir puisque toutes les lois naturelles divines sont en place. Donc, vous, pouvez, vous, pouvez, vous, vous n'allez rien recevoir. Voilà. Donc, ce que je vais vous donner comme référence biblique parce qu'il faut comprendre comment Dieu fonctionne. C'est le moment où il intervient pour venir, comme on dit, débloquer votre situation. Le premier texte, c'est dans le livre de l'Exode. Pendant la traversée du désert, je rappelle ici le contexte de l'Exode, du livre de l'Exode, pour ceux qui ne lisent pas souvent la Bible, voilà, le peuple d'Israël venait d'être délivré de l'esclavage de l'Égypte. Donc Dieu l'aide à sortir d'Égypte. Et donc ils étaient dans le désert, sous la conduite de Moïse, à la recherche de la terre promise qu'on appelle Canaan. Sauf que dans ce désert-là, euh, les, les, les références bibliques parlent du désert de Sine c'est un désert hyper aride rien ne pousse dans ce désert nada, c'est le vrai désert sec là, caillou c'est à dire là, les lois naturelles ne fonctionnent pas on ne peut pas planter une graine et puis avoir la subsistance c'est à ce moment là que le peuple crie vers Dieu et donc Moïse prie et Dieu répond automatiquement Dieu envoie la manne et les cailles pour pouvoir nourrir le peuple dans le désert voilà ce que voilà les moments où Dieu intervient. Dieu n'est pas dans nos histoires de chômage, dans nos histoires d'inflation, dans nos histoires de mutins, des galères. Ça, ce sont des désordres liés à nos propres lois économiques humaines. Ça, ce sont nos injustices, ce sont nos égoïstes qui déclenchent ces situations de pauvreté. Parfois même, c est, c est, ce sont nos propres comportements. Donc Dieu n'a rien à voir avec cela. Pour Dieu, le soleil continue de se lever. La terre, sous son ordre, continue de produire la nourriture. La graine produit du fruit. Tu lances un pépin, ici, sur nos terres en africaine, tu lances un pépin, il y, y, y, y a une plante qui commence à, à germer. Donc Dieu n'a donc pas de raison d'intervenir parce qu'un homme s'accapare toutes les richesses, un homme politique s'accapare toutes les richesses, il ne veut pas les distribuer. Ou bien encore, un homme vit de façon dispendieuse hein, et se retrouve lui seul dans l'indigence parce qu'il a, a, a fait la vie de l'Ouga dans l'expression ivoirienne. Et puis, euh, euh, donc Dieu n'intervient pas dans ces circonstances-là. Dieu intervient et retenez ceci lorsque les circonstances naturelles pour lesquelles euh, il a mis les lois ne fonctionnent pas pour permettre à l'homme d'avoir sa subsistance. Et regardez bien dans cette histoire, dans, dans, dans le livre de l'Exode, à quel moment l'intervention de Dieu s'arrête. La Bible dit dans le verset 35 de ce passage que les fils d'Israël ont continué à manger la manne pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils arrivent au pays de Canaan, dans les lieux habités. Pourquoi Dieu a arrêté Parce que à Canaan, il y a toutes les lois naturelles où le lait ou le miel coule. C'est à chacun maintenant de gagner son, son, son, son argent et de, de, de sortir de cette difficulté financière. La deuxième, le deuxième texte que je vais vous donner, c'est le, le, le, le miracle de la veuve de Sarepta. Parce que les chrétiens ont beaucoup l'utilisé. Pour ceux qui ne qui, qui, qui connaissent pas ce texte-là, c'était à l'époque du, du prophète Élie, Dieu a demandé... A ordonner à la pluie De ne pas tomber pendant trois ans Donc il ne pleut pas pendant trois ans Voilà ce que j'appelle un désert Un lieu, un espace où les lois naturelles Économiques, divines ne fonctionnent pas Là, Dieu intervient Et effectivement, Dieu va intervenir Et il intervient pour ses enfants Donc il va permettre à une veuve Qu'on appelle la veuve de donc, De ne pas manquer de farine et d'huile Pendant toute la durée de la sécheresse Et à ce moment-là, c'est là que Dieu fait le miracle. C'est à ce moment-là que vous devez demander à Dieu et Dieu répond, puisque lui-même, il sait très bien que dans le temps et dans l'espace dans lequel vous vous trouvez, les lois naturelles ne fonctionnent pas. Je pourrais donner les autres textes au moment où Jésus a fait la, le, la multiplication des pains. Il n'a pas fait ça dans n'importe quel, quel contexte. OK Mais on revient à la veuve de Saïdka. Vous allez voir dans le même texte à quel moment Dieu. Fixe sa limite du miracle. Dieu dit à travers le prophète Élie dans le verset 14 il s'agit bien de la bénédiction proclamée par Élie. Je rappelle le contexte. Il dit ceci Cruche de farine ne se videra, jard d'huile ne se désemplira pas, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie à la surface du sol. Réalisez bien cette partie qui s'affiche à l'écran jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie à la surface du sol. Mais pourquoi le Seigneur ne va pas au-delà Pourquoi le Seigneur ne va pas au-delà Pourquoi il s'est fixé cette limite C'est simple. C'est parce que le retour de la pluie signifie le retour du fonctionnement des lois naturelles économiques. Donc, que la veuve, elle soit veuve, elle n'est pas de mari ou bien quoi, les lois naturelles économiques fonctionnent. Donc, la veuve va, devra gagner sa vie comme tout le monde, avec les mêmes lois, parce qu'elle a les mêmes capacités intellectuelles, elle a tout. Voilà ce que Dieu veut qu'on fasse. Dieu veut qu'on utilise notre plein potentiel pour exploiter la terre. Et pour la dompter, pour continuer son projet de bonheur qu'il avait pour l'homme. Donc arrêtez d'attendre de Dieu, des plus de bénédictions matérielles, on va en faire beaucoup de prières. Ça va arrêter. non seulement il ne va pas intervenir, de toute façon vous le constatez, s'il intervenait vous allez continuer. Il ne va pas intervenir et vous allez vous rendre compte que ça va briser votre foi. Au contraire là, il faut se remettre en mouvement. Donc, si vous avez des difficultés financières, voilà ce que vous devez faire. Je ne vous ai pas dit de ne pas prier. Si vous avez des difficultés financières, ce dont vous avez besoin aujourd'hui sur le plan spirituel, c'est d'un plan d'enrichissement. Un plan précis pour acquérir des biens matériels que vous cherchez. Ça, le Saint-Esprit de Dieu et la prière pour, pour rentrer en connexion avec ce Saint-Esprit va vous donner ce plan. Une fois que vous avez le plan d'action, vous le mettez à l'exécution. Point bas. C'est tout. Vous verrez que vous allez sortir de l'impasse financière. J'ai une impasse, je suis dans une impasse financière Je prie pour être en connexion avec l'Esprit de Dieu Qui est l'intelligence infinie Qui va me donner un plan d'exécution C'est tout Mais dit, il va y avoir les miracles comme la multiplication des pains Non, Jésus n'a pas, pas fait ça tout le temps Voilà, le miracle ça intervient toujours Au moment où euh, les lois économiques ne fonctionnent pas les gens sont en train, je, je, je, je fais une petite boutade, les, pour, où, où Jésus faisait le, le, le, le miracle de, de la multiplication des pains. Mais il a fait venir le peuple dans la montagne. On dit bien il était en plein désert. Il n'y a rien à manger aux alentours. Il faut encore renvoyer les gens pour aller dans les contrats urbains, les villes. Il a fini d'enseigner. Mais lui-même, il sait que c'est dans un contexte où les lois, la, loi, la, loi, la loi économique divine, c'est quoi mais ça doit rendre un service utile et puis avoir de l'argent. C'est comme ça que le peuple doit se nourrir. Mais comme Jésus lui-même sait qu'ils sont dans un contexte où cette loi-là ne peut pas s'appliquer, ce n'est pas au moment où on a fini de parler, là, on a faim que quelqu'un va aller travailler pour pouvoir recevoir son, son argent. Non. Là, il demande l'intervention de Dieu. Et par simple grâce, Dieu opère le miracle avec la multiplication des pains. Mais en dehors de ça, de grâce, ce dont vous avez besoin, c'est un plan Précis. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà. Euh, comme d'habitude, je développe, je fais des, des, des, des vidéos de, de, sur le développement personnel, les lois divines pour prospérer depuis un bon bout de temps. Et puis, sur d'autres thèmes, il y a l'entrepreneuriat, il y a le marketing pour ceux qui ont des difficultés de vente. Donc, euh, si vous voulez continuer à voir les vidéos, avoir d'autres vidéos et puis à être informé des prochaines vidéos sur votre boîte email ou bien par Facebook, je vous demande de cliquer sur le lien qui se trouve en haut ou en bas de cette vidéo pour vous abonner. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.